Passons à un autre sujet au cœur de l'innovation et des nouveaux modes de recrutement. Continuons maintenant avec Nadej, conseillère entreprise, qui a participé à la mise en œuvre des salons en ligne auprès d'entreprises en Haute-Normandie. Bonjour Nadej. Le salon en ligne est à destination de toute entreprise, que vous soyez une TPE ou une très grande entreprise, et à tout type de candidat, que vous soyez étudiant, personne en activité ou à la recherche d'un emploi. Ça peut paraître très virtuel, mais concrètement, en haute dit, nous avons déjà réalisé six salons en ligne qui ont, à eux seuls, donc, réuni 61 entreprises proposant 412 offres. Nos six salons en ligne ont renforcé leur public puisqu'ils ont attiré plus de 7000 visiteurs. Les entreprises ont pu embaucher et constituer des viviers pour leur futur recrutement. Et vous, entrepreneurs, vous avez besoin de nouveaux collaborateurs Pôle emploi innove dans la prise de contact entre recruteurs et candidats. Il supprime les contraintes de temps et de distance en créant les salons en ligne de recrutement. Les salons en ligne, c'est la plateforme de recrutement de Pôle emploi. Simple, rapide, efficace et économique, chacun rencontre l'autre sans avoir à se déplacer. Chaque entreprise participant au Salon dispose d'un stand en ligne accessible 24 heures sur 24 et y diffuse ses informations et ses offres d'emploi. Si vous êtes candidat, visitez les stands des entreprises, consultez les annonces et postulez directement en ligne pendant la durée du Salon. Si vous êtes recruteur, sélectionnez facilement les candidats et invitez-les rapidement à passer des entretiens de recrutement. Plus besoin d'attendre son tour ni de se déplacer, les rendez-vous se prennent en ligne sur le site du salon et des courriels vous informent des disponibilités de chacun. Les entretiens se font directement par téléphone et bientôt par chat ou par webcam. Les salons en ligne de Pôle emploi, des événements recrutement pratiques et innovants pour se rencontrer vite et mieux. Comme vous avez pu le voir, l'utilisation du salon en ligne est très simple. En Haute-Normandie, différentes thématiques ont été abordées, comme le travail à l'étranger, les métiers de la filière automobile et le salon sur les métiers numériques auquel le groupe Proxia a participé. À ce propos, nous avons rencontré Fanny Connaissant, qui est chargée de recrutement au sein d'un des établissements du groupe Proxia, donc qui est implanté sur eux. Je vous propose de regarder son témoignage où elle nous fait part de son expérience dans ce nouvel univers qui propose que propose le Salon en ligne. Je travaille avec le Pôle emploi Haute-Normandie depuis quelques années maintenant. Et donc, un de mes conseillers du Pôle emploi m'a envoyé une invitation pour participer à ce salon virtuel, donc qui est un service de leur offre digitale Pôle emploi. Donc, c'était un concept plutôt novateur. J'attendais pas forcément le Pôle emploi sur ce secteur-là. Et donc, du coup, quand j'ai reçu leur initiative, je me suis inscrite tout de suite pour participer à ce salon qui collait vraiment au monde du numérique dans lequel on travaille aujourd'hui. Ce salon peut valoriser notre entreprise puisqu'il a deux intérêts qui sont donc le recrutement et la communication. Dans un premier temps, sur cette plateforme, on a un stand virtuel que l'on peut justement euh, mettre en place donc avec un logo, une vidéo d'entreprise, des informations sur notre entreprise et même un lien vers notre site internet. Nous avions plusieurs besoins en termes de recrutement, donc des consultants informatiques, tous avec une spécialité euh, différente. Nous avons reçu plusieurs candidatures. Le salon en ligne nous a permis de mieux cibler les professeurs recherché puisque déjà c'est un salon en ligne. J'ai échangé avec plusieurs candidats par téléphone et via Skype et une candidature a été retenue. L'autre point fort de ce salon c'était le fait qu'on pouvait constituer un vivier de candidats. Le salon en ligne nous a permis d'optimiser en fait notre temps puisque nous n'avons pas besoin de nous déplacer sur un salon physique. Et un deuxième point fort qui sera la réduction des coûts, ça nous a permis nous Proxadaxocène d'être aussi à l'affût de ce qui peut se passer sur tous les canaux de recrutement donc comme il sera collé à notre métier dans le monde du numérique, on a suivi l'initiative pour justement répondre à un besoin novateur en termes de recrutement. Nous remercions encore Fanny Canessan et la société Proxiade pour le temps qu'ils nous ont accordé afin de réaliser cette séquence. Pour votre information, la plateforme propose une dizaine de salons en ligne sur toute la France. Vous retrouvez ce service sur l'Emploi Store en tapant « Salons en ligne » dans le moteur de recherche. Merci Nadège. Comme tu nous l'as expliqué, c'est très simple d'utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les salons en ligne permettent de démultiplier les contacts entre les candidats et les entreprises, tout en limitant les déplacements. Flore, as-tu des questions des internautes Oui, j'ai plusieurs questions. La première, je ne suis pas inscrite à Pôle emploi, est-ce que je peux tout de même avoir accès aux en cours Le salon est accessible à tous, que vous soyez demandeur d'emploi ou non. Merci, Nadège. Une autre question. Je suis DRH, je suis dans du bâtiment à Nantes. Comment puis-je bénéficier de ce service? En tant que recruteur, vous avez deux possibilités sur le site, le site du salon en ligne. Tout d'abord, dans l'espace recruteur, vous avez une adresse mail de contact ou alors vous pouvez vous rapprocher de votre équipe conseiller entreprise de votre agence Pôle emploi. Merci. Une autre question, je ne suis pas très à l'aise avec l'informatique. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à m'inscrire? Pour s'inscrire, c'est très simple. On vous demande juste vos noms, prénoms, une adresse mail et un numéro de téléphone, ce qui permet aux recruteurs de prendre contact avec vous. Vous avez ensuite la possibilité de télécharger un CV. Si toutefois vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous rendre dans une agence Pôle emploi où les conseillers se feront un plaisir de vous aider bien. Dernière question pour cette séquence. J'ai plusieurs corps à mon arc. Est-ce que je peux télécharger plus plusieurs CV? Dans votre profil candidat, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs CV. Si toutefois il n'y a pas de poste qui correspond à votre profil, mais que l'entreprise vous intéresse, vous pouvez faire autant de candidatures spontanées que vous souhaitez. Avant de passer à la séquence suivante, je voudrais remercier Madame Canessan et Nadège pour leur intervention.